Hé, hey, avant que la vidéo commence, j'ai un truc à te montrer. Eh bien, salut tout le monde, c'est Atoll et j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, je me suis lancé un défi. Je vais essayer de faire une vidéo tous les deux jours pendant ce mois de décembre pour essayer de faire comme un petit peu un calendrier. Donc vous aurez une vidéo, le premier, le 3, le 5, le 7, etc. Jusqu'au 23 décembre, si tout se passe bien, vous aurez une vidéo. Du coup, je me suis lancé un petit défi et vraiment, je compte sur vous pour m'aider à le réaliser. Comme vous avez pu le voir, j'ai essayé de faire un décor un peu Noël en essayant de mettre des guirlandes, un peu de lumière dans ce décor pour que ce soit sympathique pour ce mois de décembre. Et j'espère que ça vous plaît vraiment. Parce que tout à l'heure, en fait, je suis allé à Géant, je suis allé acheter tout ça. <rire> du coup, voilà, c'était bien drôle pour moi de le faire. Et j'espère que ce petit défi que je me suis lancé du mois de décembre va vous plaire aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter et à suivre mes aventures sur les réseaux sociaux, mais également sur cette chaîne. La prochaine vidéo, ce sera la première vidéo du défi, et j'espère qu'elle vous plaira. Allez, salut